Écoutez-moi les petits Battlegrounds d'Irngès que vous avez bien suivi nous Vous allez voir la merveilleuse et l'incroyable Exocule, oui la compo Exocule, alors à l'oreille c'est pas très très propre Mais vous allez voir la compo est incroyable Mi Exodia, mi Tentacule Oui, et c'est pour ça qu'on aime cette méta Les compos sont totalement dingues On peut vraiment faire, euh, bah en fait on peut laisser Laisser euh, place à son imagination Si je puis dire, et en même temps gagner En même temps faire des performances On n'est pas obligé de partir sur des choses très classiques Et ça c'est trop cool, bref, j'espère évidemment Que la méta vous plaît, que vous, vous éclatez J'espère que les vidéos vous plaisent également. Et j'espère surtout que celle-ci va particulièrement vous, euh, vous aider à progresser et vous faire tout simplement passer un bon moment sur ce bon visionnage. Est-ce qu'Izera est bien Est-ce qu'Izera, en restant taverne 1 avec plein de petits dragons de 1, c'est bien Je suis Pas certain. Rafam. Rafam peut être cool. Hein Rafam ou Izera En fait, le problème d'Izera, c'est que j'ai l'impression qu'il faut être euh, taverne. Euh... Enfin, qu'en fait, y a... ça reste quand même Calégos qu oriented, quoi. Donc, euh... pas très à l'aise avec cette idée. Ah, revoilà mon commandant préféré. Je suis prêt. C'est quand vous voulez. C'est pas si mal aussi, mais la micro est meilleure quand même. La micro est meilleure. j'espère que vous allez gagner. En fait, je sais pas si dans cette méta il faut faire le pouvoir T1. Parce que avant il y avait quand même les chats qui pouvaient être piqués. Je sais pas si le pouvoir il faut le faire T1 en vrai. Il y a trop... Je pense qu'il y a trop de choses qui nous battent Genre il y a des choses comme ça parfois Je crois qu'on va geler les deux Oh il n'y a pas les chats, il n'y a plus les chats ça c'est bien en plus avec euh, la micro parce que la micro elle, elle fait deux attaques avec son réincarnation donc euh, lui il n'attaque jamais. Ouais, on, va, on va prendre les deux. Des beaux bébés quand même. Hein. Parfois avec Rafam on n'a pas trop trop de tempo. Alors, on fait un peu d'économie mais vu qu'on reste avec des unes. Oh ça me plaît ça. Alors ça ça me plaît vraiment. Ouais, super nice là, hein. franchement. C'est un gros nerf pour Gen 10, le retrait des chats, tout à fait. Je vais les pour plus tard. Ouais, là c'est bien, hein. La question c'est est-ce qu'on a envie de tripler tout de suite Franchement, notre tempo, justement, avec les caporales, elle est vraiment intéressante. Donc, euh, on peut retarder le triple. Bon, Rafam égale Rafam Curve. Mais c'est vrai que dis euh, en plus, ça a été aussi énervé par les murlocs. C'est-à-dire qu'avant, on jouait un peu plus murloc Bran. Genre avec des cris de guerre, on remet le cri de guerre, etc. Là, maintenant, on peut jouer un peu plus murloc euh, Raldagoni. Donc, euh, Jandis, franchement, il n'y a plus les bêtes. Les Murlocs, c'est moins fort. En tout cas, en mode... Euh, en mode Bran. L'ajout de duo avec Jandis, c'est une dinguerie. Ouais, mais ça coûte cher, ça. Je veux bien, mais ça coûte cher. En termes de tempo, déjà, il faut une taverne... C'est une taverne 4, euh, le, le garçon. Et c'est une 4-2, quoi. Donc, en fait, ta tempo, elle est faible. Art, donc, euh, C'est quand même assez situationnel, je pense. Il est plus là lui. Sur votre Les pièces, hein. on est bien. Hein. On va faire les pièces. Euh, et ben, franchement. Je sais même pas s'il n'y a pas la moyen d'aller chercher une taverne 6 avec ce caporal, on verra. Sinon est-ce que vous aimez bien cette méta C'est vrai que je vous ai même pas demandé pour le moment. Après c'est très récent mais est-ce que pour le moment ça vous plaît Est-ce que le fait que les races arrivent comme ça un peu au compte-gouttes c'est quelque chose d'intéressant pour vous est-ce que vous pensez que dans deux mois ou dans un mois et demi, on sera pas lassé de ce BG-là Bon, en vrai, dans deux mois, il y aura sûrement les quêtes. Normalement, le, dans, le, dans le patch de mi-saison, il y a les quêtes. Enfin, les quêtes ou les buddies. Mais il y aura un truc cool, quoi. J'aurais préféré avoir toutes les races. Ouais, mais c'est parce que tu joues beaucoup, toi. Je pense que le joueur très casual, qui joue de temps en temps, euh, ça aurait fait peut-être trop d'informations pour lui. On est là, hein on peut jouer contre le mort en vrai. Je crois qu'on va juste faire ça, ça, ça. J'ai l'impression d'avoir tout le temps la même partie vu le peu de race, oui ça c'est vrai, mais ça va pas durer longtemps. Mais c'est vrai que après c'est voilà, c'est au début, c'est que le début. Les meilleurs serviteurs viennent chez moi, parce... moi je trouve que le... les gens, parfois ils critiquent le BG Vanilla, parce que forcément le BG Kett et le BG, le BG Buddy, il est un peu explosif, il est assez foufou. Mais sauf qu'en termes de technique, je trouve quand même que le BG Vanilla, il est. Enfin, comment dire Pas forcément plus technique, mais déjà, c'est moins frustrant. Alors, certes, il n'y a peut-être pas le petit goût de reviens-y aussi puissant que le Battlegrounds Cat ou Buddy. Par contre, il y a moins le côté frustrant, de... ou parfois écœuré par un dessert, des, des tours qui peuvent être particuliers. En mode l'adversaire il vous met euh, ouais, il vous met énormément de dégâts sur euh, un tour où il n'est pas censé du tout avoir une compo comme ça. Enfin il y a moins de RNG quoi. Il y a moins de RNG, il y a moins de puissance directe. Donc c'est quand même plutôt sympa. Ouais franchement ils ont été énormes. Hein. Moins d'explosivité, ouais c'est ça. Moi j'aime bien, franchement moi je préfère les, les BG comme ça que explosifs. Bah, vous voyez, franchement, on va y arriver. Hein. En plus, il a une créa. Donc, vous voyez, on va y arriver. On fait ça. Et au tour d'après, on va chercher la 6 avec notre caporal. Justement, je trouve qu'ils ont rendu la vanilla... Le vanilla aussi explosif. Non, non, non, non. Franchement, les cats et les buddies, c'était dingo. Hein. Bah, je trouve pas. Hein. Globalement, tu sais à peu près ce que... Alors, il y a toujours, évidemment, des, des gens qui vont méga high nous d'ailleurs on a méga roll deux parties, enfin surtout une avec les dragons et remarquer une autre avec les élèves où on a écrasé le lobby. Euh... On a pris quelques rollers, mais en vrai pas tant que ça, hein. franchement là pour le moment toutes les games où on a perdu c'était, on s'est pas dit waouh, wow, hein, pas de chance. Il y a une fois avec Gallywix on s'est dit si on passe on fait top 1 mais on pouvait vraiment s'attendre à perdre. Pour le moment, euh, je me suis souvent quand même plus dit quand j'ai perdu, euh, j'aurais pu tempo un peu plus, ou alors euh, bon, j'ai pas, j'ai raté ma carte, ça arrive quoi. Plutôt que bon d'adversaire, je, je pouvais rien faire contre lui quoi. Une goutte. Ça reste une goutte. C'est une pièce euh, décalée. Ouais, les 12 calégos, c'était de lultra roll. Mais eu des games comme ça, euh, c'est très rare. Tu vois. Ça reste très très rare. Et franchement, sur tour 7, on fait notre découverte Taverne 6, c'est beau. Hein. Octozari, c'est sympa avec les petites micros. Bon Octozari, en vrai, c'est vraiment gourmand. Hein. On n'a pas encore eu l'occasion de la jouer. Ouais, Là, en plus, ça peut être les 4-1 et tout. Sachant que je... la question, c'est est-ce qu'on rentre le pouvoir Je pense que oui. Hein. On mettre ça first. Ouais, ça me plaît, ça. Ça me plaît, ça me plaît. Il y a moins de high roll mid. Donc, si tu tempo, tu peux top 4. Avant, tu pouvais sortir. Là, le high c'est des compos light. Ouais, c'est ça, exactement. Le high roll, il existe, mais c'est dans du light. Tout à fait. Là, maintenant, si tu tempo bien, tu peux accrocher un 5, un 4. En fait, c'est... Le problème des... Alors... Euh... J'ai dit le problème des cats et des buddy, mais en vrai, les cats et les buddy, c'est trop, trop, trop cool. D'ailleurs, moi, je suis plutôt... Euh, Quelqu'un me posait la question. Je suis plus cat que buddy, mais je trouve que les deux sont extraordinaires. Mais euh, le problème des cat et des buddy, c'est que parfois, t'as vraiment des games où tu fais une super game. t'as de la tempo, t'as de la construction, machin, et tu joues contre Jésus. Et tu finis 8 huitième. Ça, c'est extrêmement, extrêmement rare. Euh, dans une méta comme ça. Enfin, le gars, il peut pas inventer de la magie, à part... Euh ah, à part la game d'une vie mais globalement euh, nous on fait vraiment une très belle game et vous voyez notre board euh, on se dit pas c'est le board du siècle et pourtant on a, on, on, là on fait vraiment une très très très très belle game hein, pour le moment hein. ah c'est vraiment cool ça ah c'est déjà 10-10 hein. c'est énorme hein. ah, ça me plaît beaucoup là D'ici, c'est une bonne carte en plus. Merci uh, Jabmaster Master pour le Prime. Merci de nous avoir partagé en avant-première le contenu de la nouvelle saison. Bah avec grand plaisir. Voilà on perd, mais ça c'est standard hein, évidemment. Il est taverne 4. C'est un perso de tempo, plutôt fort en tempo. Ça, c'est gourmand. Franchement, j'ai presque envie de up. Vendre 6-4, vendre 8-4. Jouer Boa et pas faire pouvoir. C'est un peu grid, mais j'ai l'impression que je joue trop bien avec Octozari plus Boa. Ouais, c'est. Je le fais. Je suis pas certain que ce soit bon. mais je le fais. Par contre, je mets Boa first ou... Non, le taunt first. Non, le taunt first. Et suis j'ai un déglingo Je pense pas. Je pense vraiment que je suis bien là. On est, et on est que tour 8, hein, c'est ça. J'allais dire tour 8, vous voyez, au, au hasard. On est que tour 8. Lui, il est 5. Hein. C'est-à-dire que lui, il a bien monté. Hein. Donc, quelqu'un qui monte en payant à chaque fois Cher dans en hub de taverne il est pas censé avoir un board aussi fort hein. moi je pense que mon board même en ayant un niveau de plus que lui il est plus fort que le sien c'est un, un pari que je fais mais je, je pense qu'on est devant même avec un niveau de plus hein. c'est à dire qu'on a payé 10 mana on a, fait, on a 10 mana de moins que lui dans cette game et je pense qu'on est quand même devant C'est énorme, dit Mana. Oh waouh, ça c'est trop cool ça Bah ça fait des pièces quoi Ça fait une volaille, j'ai une volaille infectée dans la main Ou infecte, Infect ou infectée Volaille infecte Infecté, non oh. ah, Infecte, pourquoi infecte, elle a rien fait Ça, c'est bien aussi pour les débutants, le fait de savoir que t'as un double avec la carte qui a une petite animation. Là, on n'aime rien. Oh, waouh. Wow. Amurozon, c'est trop bien, mais on s'en moque, non On joue pas Galewix. L'adversaire, ah, il avait des morts vivants. C'est dommage parce qu'avec Bran, c'est trop cool, mais... Ah, c'est dommage ça ah m'emmerde bon ah ah c'est ça surtout Et ça reste bien de tripler deuxième boa hein. on va faire une compo comme ça hein. Sur le bois hein. parce que là ça ça sert à rien sur lui. Enfin, C'est pas que ça sert à rien mais Ça va ramener euh... Je veux mourir. Tu vas mourir mon grand, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vas décéder. Je te promets que tu vas décéder. Je vous souhaite un bon combat. Meurs. Oh non! Oh non! Ça, ça fait du mal. Ça, ça fait trop mal. Putain, on perd tellement de stats sur notre tentacule. Oh, C'est pas très grave. Hein. On va se venger. On va lui mettre 35. Oula. C'est de la magie quand même. Hein. Il va, pas, il va pas gagner quand même, c'est vraiment honteux. Hein. Le rip ah, ouais, mais le rip est gros. Hein. C'est vraiment honteux, grenouille. Hein. On en a une. Hein. Oh, nice. Non, ça perd quand hein. c'est que 4. Ah, il est sérieux quoi. C'est stupide. Hein. Bon, ça se bat avec des zaps, des, des choses comme ça. Il faut voir les choses en grand. Est-ce qu'on veut tonter la grenouille à la fin des temps. Pas mal ça. En fait le truc c'est que... Ouais, je pense qu'on va partir en grenouille hein. Même si on joue les bois, ça reste cool hein. En fait, j'avais vraiment envie de faire Muroson contre... Euh, enfin, jouer un maximum de Muroson. Pas contre lui pour le coup, mais contre mon adversaire d'avant. Parce que justement, il a des sautes-moutons, il a des choses comme ça qui peuvent me plaire. Donc là, j'ai pris le... Quand bon, j'ai eu la lucidité de le faire, c'était pas mal. Ok. Là, on a un autre titu. Ben on, va, on risque de le tripler en fait, c'est le problème. En attendant, vous allez me dire, mais. On fait ça sur un octopus. Ça sert à rien. Pour moi le play c'est juste ça et ça, et je, et je garde Crotal en main. Pourquoi ça sert à rien Bah c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que la et ça ramène pas une le 22-22. Après c'est pas mauvais, hein, c'est une 6-7 qui revient, non c'est pas très fort quand même. Bah du coup avec les moutons c'est cool, mais ouais du coup avec les moutons c'est ok, hein, quand même. La question, c'est est-ce qu'on veut un tonne sur l'autre mouton Non. voilà oh, une pour le dérangement. à chercher les moutons. Est-ce qu'on veut deux Peut-être qu'on veut mettre deux Titus, hein Franchement. Deux Titus ou euh, un octo En vrai, deux Titus, c'est sympa. Hein. On est un peu bloqué avec de Titus mais bon, on s'en fout non Ouais on va faire de Titus. Ouais c'est fort de Titus c'est clair. Elle est relou cette compo à battre parce qu'à la fois il y a beaucoup de stats avec les boas, les ripops et en même temps bah, il y a grenouille qui est juste infect quoi. Ah, c'est gros hein. franchement on... Et ça meurt même pas tellement gros que les grenouilles elles activent elles s'activent même pas c'est honteux là, c'est gars il est pas terre hein. le tentacule c'est une bête ouais ouais tentacule d'octozari c'est avec le micro c'est rigolo Ah, le problème c'est qu'on stack pas cet Octozary là, mais bon, est-ce que c'est si grave Je ne pas certain. Je ne suis vraiment pas certain. Oh. Ça c'est drôle en vrai. Un d'attaque à tous les serviteurs. Est-ce qu'on veut donner un d'attaque à tous les serviteurs C'est plus un PV qui compte. Après il faut qu'il soit en bord. On préfère un PV. Après j'ai pas la place. À moins de tripler ça. Mais je vais le garder en main je crois. Là je vais juste faire euh, briller Kai. Et pas le jouer maintenant non j'suis à 17, je suis énorme. Énorme et sec. <rire> briller kai. Alors je joue juste briller kai en vrai. Je vais briller kai et je le laisse sur le bord. Après il y a Naga aussi hein, dans le lobby. Hein. Genre je peux donner camouflage à ça. Hein. Je sais pas s'il faut pas commencer à stack, stacker un Octosari, vous voyez Genre un truc comme ça. Et ça me bloque un peu quoi. Ouais, J'ai pas trop envie de me bloquer, assurons, assurons les combats, juste faisons ça. Comme ça. Comme ça même je crois. Je pense que vous avez une chance de l Ara Y'a plus Ara. Non. Euh, ils l'ont enlevé euh, Pour le moment. Boom, boom, boom. Oh là Ça piquait ça. Bon, ça pique pour lui aussi. Hein. Ça a l'air un peu invincible quand même ce genre de compo. Enfin, pas invincible, en vrai, il y a des compos de taré. Genre, le, le gars qui a un Magma 300-300, il est bien, mais. Par contre, on va pas le tuer, ça c'est un peu chiant. Quoique. Okay. Okay, hein. Quoique, Parce que ça c'est quand même. Ah non, c'est que taverne 1, ça. Il y a 18, il y a 20. Ah, c'est trop dommage. Après, je le bats plus tard, hein. Genre. Je euh... 100%, hein, conclu. Mort-vivant. Et mort vivant, je prends ça. Comme ça, je le, je le garde dans la mimine. Pas forcément maintenant, mais. Il y a camouflage. Donc, c'est comme euh, Boubou Divin, hein, camouflage. C'est même mieux en vrai. Comme ça, on vire ça. Je vais pas le faire maintenant, c'est pour le dernier combat. Là, contre mort-vivant, j'ai quand même envie de jouer euh, tir précis. Est-ce qu'on veut tripler Bah en vrai on l'a en main donc autant le tripler. Je suis le premier seigneur des oh, que... Vindersault Langue on s'en moque. Hein. Donc oui, ça en gros, je le garde euh, pour le dernier combat, pour la finale. La Naga. Boubou Divin et Camouflage, pour moi, enfin là en tout cas, contre ce genre de... Enfin, avec ce genre de compos, c'est pour moi la même chose. Mais important de prévoir quand même la finale. Parce que là, on est tellement bien dans cette game que si on fait pas la finale, on va quand même être un peu déçu. Enfin, si on gagne pas le lobby, on, on sera un peu déçu. Donc, euh, mettons tout euh, de notre côté pour gagner le lobby. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. C'est bien joué ça, le Raptor Rusé. C'est strong C'est vraiment une mort Une mort pardon Lente et lente et douce Vraiment c'est genre Le gars il sait qu'il va mourir Et il voit sa mort arriver Mais il peut rien faire Il sait Il regarde le, le au début le board Il se dit Peut-être que Deux attaques plus tard Non en fait c'est mort <rire> C'est ça qui est trop cool bah, C'est cool parce que là On est du bon côté mais Mais c'est un c'est imposable en vrai. Ça c'est devenu énorme. Hein. Et 66 66 la tentacule. Énorme cette tentacule. L'Octozari, le dieu. C'est le dieu du rappel quand même. Hein. Là ça devrait être final peut-être. Ou ouais, final contre les bêtes. Euh, Peut-être que Zap peut être pas mal contre-bête vous vous Ok vous Ah à... est-ce qu'on veut ça contre bête réincarnation provoque on s'en fout non zap hein, c'est mieux hein. ça c'est pas mal quand même hein. Ça va être rigolo En gros il y a un boubou euh, Pardon un, un camouflage là Un boubou là Ça là Ça comme ça Ouais j'aime bien ça J'aime bien d'abord le Leroy Et ensuite le, le Zap Ça me parle Ça me parle Ok Je pense qu'on est devant non quand même. Bah nous il est doré et pas le sien. Hein. On est d'accord hein. Donc euh... je pense qu'on est méga devant. Oh ça c'est... Je suis pas très à l'aise avec cette carte. Avec les trois et les dorés. Je suis pas très très à l'aise avec ce qui se passe là. Attrapez le pompon attrapez le pompon. Boum. Boum. Allez, allez, c'est pas fini. C'est pas fini tant que c'est pas fini après. Est-ce tout <rire> Tout ce que votre magie peut faire, ça roule Oh waouh Oh 130, 130. Ça va, c'est pas dégueu. Ok, ok. Bataille de tentacules Combat d'infirme Ok. Bon. Est-ce que le zap est bien Ça, c'est de la caille, en tout cas. Continuez sur votre On voit un mur aux Pas en rien. Hein. Franchement, est-ce qu'on veut pas un dynamiteur sans blaguer. C'est pas un peu trop hardcore, Dynamiteur un Dynamiteur, ça, bute, ça fait 3 fois 3 de 9. Je crois que c'est Dynamiteur dans ce... Mais ça veut dire qu'il faut booster des choses. Double Dynamiteur. Tu pètes tes boas. C'est toi, je vais te péter. T'as le boas, bah. <rire> Ok. Je vais faire un truc de fou, là, je crois. Trop... Ouais, c'est pas, ça me paraît un peu... C'est pas ce que je fais, mais je, je sais juste que je le fais. <rire> Il fait quoi le monsieur là Mais vous êtes fou Oh oui, mais vous êtes fou Allez, ça dégage! Bah, je crois que qu'on est mieux, nous, hein! Ah, les dynamiteurs! Oh là là! Je crois qu'il reste des. des Attention, hein. ceci est fait par un ultra professionnel. Hein. Un professionnel du jeu et un professionnel de la folie. <rire> bon ça va être long par contre. Hein. Vos ont vraiment tout donné. Ok comment on fait Ça on le garde. Comment on fait Est-ce qu'il faut pas un colosse du soleil Juste pour... X3, euh... la 0,50. C'est ça, hein En vrai, ça, on s'en fout des boas, non on n'a pas la place. On est d'accord, hein On vire ça. On, on vire les, deux, les boas non. Ça fait 12, hein Non, ça fait... Je sais pas en vrai, c'est peut-être une connerie non Pour le roi et pour Frodon Oh putain Je Pour Frodon la <rire> Allez, let's go. Je ne sais pas exactement comment ça va marcher Ah il faut, il faut inverser Bon ça revient au même hein, C'est pré-win mais ok La question c'est est-ce que je vais avoir les dégâts Ah oui parce que lui il est après Normalement c'est bon Ouais. Les boubous mal placés euh, Les boubous mal placés Je suis pas sûr Pourquoi les boubous mal placés La tentacule, en tout cas, faut la mettre devant Boa. Mais en fait, Boa, on en a pas besoin. On n'a pas la place. On est d'accord On ne met pas Boa. On met tentacule. Ils ont trigger avant le rip-up de créas. Ouais, non, mais c'est pour ça. On met héroïne à la toute fin. Un octozari. Après, on peut mettre... Bo... Euh... Non, on n'a pas la place. C'est d'abord... Non, mais en vrai, on peut garder Boa, mais après. C'est-à-dire qu'on fait nos doubles tunneliers, l'octozari, euh... Boa, et ensuite héroïne-héroïne, si on veut. C'est ça hein. Easy, hein. C'est la compo Exodia Tentacule. L'Exodia exo... <rire> Tentacule.